Bonjour les gens! Aujourd'hui on va faire un unboxing et pas un unboxing 2, je vais dire on va faire un unboxing de euh, ce que vous m'avez permis d'acheter en fait. Il y a quelques temps, genre pas longtemps, 15 jours environ, j'ai fait euh, une demande d'aide pour que euh, vous puissiez me donner un coup de main parce que mon matos son était mort. C'était un petit matos son de merde, mais c'était déjà la deuxième fois que je l'ai acheté et, euh, et il est remort. Et euh, bah, du coup, comme j'en avais marre des micros qui duraient euh, un des six mois, j'ai fait ce que ma copine m'a dit, en fait, et j'ai demandé de l'aide. Je vous ai demandé votre aide. Et vous avez été nombreuses et nombreux à participer, en fait, vu que euh, vous avez été 26, 27, je crois, pour un total de 400 euros. Alors que j'en demandais 100. Et par conséquent, je me retrouve avec. Je me suis retrouvé avec un budget beaucoup plus conséquent que prévu. Ce qui va me permettre de m'acheter un matos. Enfin, ce qui m'a permis de m'acheter un matos vraiment super chouette au niveau du son. Par conséquent, c'est la toute dernière fois que vous entendez ce son tout pourri qui est le son du micro du réflexe. Donc aujourd'hui, je vous montre ce que j'ai pu faire, ce que j'ai pu m'acheter avec tous ces sous. Et euh, genre, je suis vraiment super rose. là je suis genre, vraiment ému. Et euh, voilà. Alors. Hop. J'ai commencé par un enregistreur. Au début, je voulais le H1N. Euh, voilà, qui coûtait 100 balles et euh, bah là on est sur la H4N Pro qui doit coûter environ deux fois plus et euh, voilà, qui a deux entrées XLR, ce qui pourrait permettre éventuellement un jour de brancher deux micros et voilà, du coup il arrive avec ses batteries dans une grosse boîte en plastique bien solide j'ouvre tout, c'est un bordel à ranger après mais c'est pas grave hop là Voilà, ça envoie. Hein. Il sort dans une sorte de coque qui a l'air d'être un petit peu anti-choc. C'est vraiment vachement chouette. Hop. Je ferme tout de suite Ce que j'ai pas envie de faire de bêtises. Il y a des pilles, un manuel avec. Je pense que je vais l'emporter avec moi parce que, du coup, cette vidéo, je sais que j'ai pas sorti forcément énormément de vidéos ces derniers temps. Et euh. Cette vidéo, ça va être la seule avant environ une dizaine de jours, parce que je pars en Italie faire un workshop international, tout frais payer par des assos sur euh, le fait de raise awareness euh... oh J'ai perdu le machin mmh. raise awareness. Tiens, en plus quelqu'un m'a redonné le mot en français il n'y a pas longtemps Bref, sur faire de la pédagogie entre guillemets sur euh, les luttes LGBT Et donc du coup, on va être une trentaine de participants qui viennent d'un petit peu genre tous les pays en Europe Ça va être assez chouette, ça dure une semaine et je prendrai le réflexe avec moi pour éventuellement faire des vidéos Hop là Donc ça, ça va être le micro proprement dit en fait Dans ah, une sorte de sacoche en cuir ou en faux cuir mais ça a l'air de du frais Ou alors un faux cuir de qualité, bref une housse, forcément et le micro en lui-même voilà, donc autrement dire que ça va envoyer du super lourd il était en réduit en plus sinon j'aurais pas, pas pu le prendre bref, ça va être assez génial en fait je le range tout de suite, parce que j'ai pas envie de l'abîmer. Je vais juste les sorties, par contre, parce que j'ai pris un, un câble. Je ne sais pas si, si le câble était bon. Anyway... Pratique cette pochette, ceci dit. Euh, Je vais le poser là pour éviter que ça tombe, ce qui serait très dommageable. Il y a un petit machin pour utiliser une perche. Bon, Perche que j'ai pas parce que ça coûtait encore des sous. En revanche, j'ai pris ça, qui est un adaptateur qui va se mettre sur le réflexe et euh, qui, va permettre de, qui va me permettre de me passer de perche. Ce qui sera euh, quand même vachement plus pratique. Voilà, ouais, des élastiques de rechange. Ça s'accroche avec deux élastiques en fait. Et puis là, ça devrait, ça devrait pouvoir se mettre sur le, sur le machin à l'aise. Donc du coup voilà, et il m'a fallu un câble Forcément pour brancher le micro Ça paraît logique hein. Voilà bref, C'est tout pour aujourd'hui C'était euh, Une petite vidéo un peu chelou Je vais la mettre comme ça Sans montage ni rien J'espère que la qualité sera Plutôt correcte euh, Voilà, prenez soin de vous Et à très bientôt c'est plus...